Oui, Mes Messieurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien et vous tous, vous connaissez que les, les résultats de la l'ADV, l'autorité américaine 2024, les résultats s'approchent et c'est le 6 mai, ça va arriver. Et malheureusement, il y a certains qui ont perdu leur, euh, de, leur téléphone, bon, pour, en disant leur téléphone, et puis ils ont perdu leur compte Google. Il n'arrive plus, il ne savent plus comment il faut faire pour récupérer ce compte et j'espère aujourd'hui je vais vous apporter une solution parce que quand vous allez consulter vos résultats, on va vous envoyer, vous allez consulter sur le site, on va vous envoyer vos résultats par email et l'email là, ça c'est l'email que vous avez utilisé lors de l'inscription. Donc, ici, il arrive des fois que certaines personnes perdent leur téléphone et puis voilà. Quand comme ils ont perdu le téléphone, ils n'arrivent bah, plus à récupérer leur adresse email Des fois, ce n'est pas, pas parce qu'ils ne connaissent pas le mot de passe, mais des fois, c'est parce qu'ils ont oublié le mot de passe lui-même vous voyez Donc, je dis, je vais vous apporte une solution. Je vais vous aider à récupérer votre adresse email mail que vous utilisez. Et puis, quand vous avez perdu votre téléphone, vous n'arrivez plus à le... À se connecter à cette et à ce timer donc on nous allons entrer dans mon navigateur comme je suis dans l'ordinateur je vais vous montrer une application qui permet de faire ça et donc si vous êtes sur votre téléphone pas de panique c'est très simple vous allez dans l'application gmail ça va apparaître ici. si je vais vous montrer c'est pas si vous voyez mon ma souris et disons mon curseur, là où je montre l'application là, là, ça s'appelle Gmail. Et donc, vous allez cliquer sur l'application là, et, et ça va vous... charger bien sûr, c'est l'application là, je parle. Il y a ça sur le téléphone Android, il y a ça aussi sur l'ordinateur. Donc, vous rentrez dans l'application là, directement dans l'application vous allez rentrer dans l'application. Bon, en attendant que l'application s'ouvre, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est la première fois que vous me découvrez. Abonnez-vous, activez la corde de notification pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc, comment euh, l'application est ouverte? Bon, moi, je n'ai pas perdu ma, et mon compte e-mail. Donc, ça, ça s'est ouvert comme ça. Donc, si vous avez perdu votre compte email euh, ça va venir sur fond. Euh, je vais vous montrer comment ça va venir. Ok, je vais appuyer comme ça. Ben, vous profitez lorsque, si vous avez oublié, par exemple, euh, votre email et puis vous avez créé encore un nouveau compte Google, il faut savoir que votre résultat ne peut pas être envoyé par le compte que vous venez de créer le nouveau donc si vous, vous voyez cette vidéo vous voyez comment j'ai commencé et puis j'ai appuyé sur euh, ajouter un compte et puis ça m'a amené ici là donc vous appuyez sur comme ça et puis ça va vous amener sur l'interface là donc si vous êtes euh, euh, disons que vous vous êtes euh, nouveau c'est à dire que vous, vous avez perdu votre compte Google vous, vous n'êtes plus connecté encore ça vous n'avez pas encore créé nouveau donc quand vous rentrez dans l'application directement sur le téléphone ou sur l'ordinateur ça va vous amener ça là comme ça Ça va vous amener l'interface là comme ça donc quand vous avez oublié votre adresse email c'est simple vous cliquez ici sur la, ici là adresse email ou oubliée donc vous allez cliquer sur ça Lorsque vous cliquez sur ça, je vous rappelle encore de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, pour m'aider, pour m'encourager. Abonnez-vous sur la chaîne, aimez la vidéo pour que vous puissiez faire cette vidéo, la référence pour les autres. Maintenant, on dit, <coughs> trouvez votre adresse email, saisissez votre numéro de téléphone ou votre adresse email. mail Et Comme vous avez euh, oublié votre adresse email, vous allez saisir votre numéro de téléphone pour pour valider les informations quoi, donc on prend, je vais saisir mon numéro, je faire un 70 39 05 23 donc quand j'ai je, je saisi mon numéro comme ça, je vais cliquer sur suivant, et voilà on va me demander mon prénom, <coughs> mon nom, donc je vais mettre mon nom, ma, mon prénom, mon nom, je vais mettre mon voilà. mon prénom je vais mettre ici, euh, Et voilà, je vais mettre Ok, on me dit qu'on veut m'envoyer un message par téléphone pour que je parle, afin qu'il soit sûr que c'est moi qui est en train de me connecter sur mon compte. Donc, j'appuie sur Envoyer un message. J'appuie sur Envoyer là. Et on va m'envoyer un message sur mon téléphone. Je vais le saisir. Ça dit 5 coups, donc on va m'envoyer quoi. Un code de validation, en attendant que le code vienne, maintenant le code est venu, il doit saisir le code, le code c'est, pour moi ce qu'on m'a envoyé c'est 89, 10, et puis 72, 72, ok, donc vous appuyez, vous saisissez le code comme ça, voilà comme le code est fini. Vous appuyez sur le suivant. Et lorsque vous avez appuyé sur le suivant, vous voyez, on m'envoie déjà mon compte et le compte qui est associé à mon nom, que je ne connaissais plus. Donc, c'est le code Lazare. Bukala Kulum. Kulum Bukala 1 à gmail.com. Donc, c'est mon adresse email. J'appuie tout simplement sur mon compte comme ça et pour me connecter. Et puis voilà, on me demande de saisir mon adresse, mon code. Donc, euh, si je ne connais plus le code aussi, je vais appuyer six mot de passe oublié pour pouvoir reconstruire encore le code aussi. Maintenant, si je connais le code, je saisis en même temps. Et puis voilà, le problème est réglé. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas encore, n'oubliez pas de vous abonner avec de like, de la vidéo. Ça me fera plaisir. Commentez aussi, c'est très important. Merci beaucoup.